Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui un tutoriel euh, qui va vous permettre de créer un effet pour vos jeux et notamment euh, par exemple lorsque vous avez une explosion mais pas que. Alors ici j'ai pris l'exemple justement d'une explosion donc j'ai ici une voiture comme vous pouvez le voir une voiture de police, euh, un décor de, de ville et j'ai ici une particule. Cette particule ici simule une explosion. Et j'ai ici un empty explosion, en fait, où j'ai géré ça. Alors, c'est une scène très simple. Hein. Vous pouvez voir ici une audio source avec ici un son qui est chargé. Euh, et j'ai ici mon script d'explosion, alors on va les regarder avant, mais vous allez voir qu'il est assez simple. Alors j'ai ici euh, tout simplement euh, pris ma particule, j'ai donné un accès à ma particule dans un champ Serialist Field, pareil pour mon objet car, je récupère l'audio source All que je la stocke dans la variable SFX, et quand j'appuie sur la touche espace de mon clavier, je lance ma particule, je joue le son, et je détruis euh, la voiture au bout de 0.5 flotte. Ce qui donne, comme on peut le voir ici dans la scène, j'appuie sur la barre d'espace, la voiture qui explose et mes particules qui jouent. C'est fantastique, c'est très bien, mais le problème, c'est que ce qu'on aimerait bien faire, et dans pas mal de jeux, vous avez ce qu'on appelle un screen shake, c'est-à-dire que vous allez avoir, lors de l'explosion, votre écran qui va euh, tout simplement euh, aller de gauche à droite, qui va trembler, voilà. Et ça, c'est un effet qui est assez simple à mettre en œuvre, et je vous montre tout de suite comment on va faire. Alors, pour coder ça, on aura besoin ici d'accéder à certaines variables dans l'inspector. Donc, ce qu'on va faire, on va créer ici un champ Serialist field et on va créer ici une variable de petite float pardon, qui va être euh, amplitude, qu'on va définir à 0,1 float. Euh, et une deuxième qui va être de type float de nouveau et qu'on va appeler ici duration et qu'on va définir à 10 float. Ceci étant fait, on va utiliser maintenant une coroutine pour déplacer notre caméra, pour faire un check pour la secouer. Alors pour ça, je vais créer un IE numérateur et je vais l'appeler shake. Je vais passer, passer en, en attribut euh, ici euh, en paramètre une variable de type float qui va s'appeler délai pour qu'on puisse interagir euh, avec le délai. Alors la première chose que je dois faire, c'est stocker la position de la caméra. Donc je vais dire que euh, et je vais à, ouais. donc je peux définir la caméra la caméra en fait c'est celle euh, qui est main par défaut donc quand elle est taguée main vous savez que vous pouvez accéder en faisant caméra main alors moi ce que je vais faire je vais créer une variable de type caméra que je vais appeler cam et je vais dire elle est égale à caméra main ça m'évitera de taper caméra main et cam est beaucoup plus facile à euh, renseigner donc je vais avoir besoin maintenant de la position originale de la caméra donc je vais faire vecteur 3.pose et je vais dire qu'il est égal à cam.transform.position, ce qui me permet de récupérer la position de la caméra. Ensuite, je vais utiliser une boucle while, et euh, comme j'ai passé ici en paramètre délai, je vais l'utiliser en fait pour dire que tant que délai est plus grand que 0, à ce moment-là, bah, je vais faire mon opération de, de déplacement de caméra. Alors, il y a euh, beaucoup de possibilités. Vous pouvez faire un truc aléatoire, mais euh, moi, je trouve que ce n'est pas terrible. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un mouvement, un mouvement euh, gauche-droite répétitif, par exemple, au bord répétitif et avant-arrière répétitif. Que ce soit pas aléatoire parce que sinon, bah, on risque d'avoir des décalages et j'aime pas trop ça. Donc ici, c'est une solution comme une autre. Donc, je vais faire ici cam.transform.position et je vais la définir à un nouvel emplacement, donc un nouveau vecteur 3, pardon. Donc, qu'est-ce que ça va être sa position Alors, Je vais aller à la ligne. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc, la position sur X, ça va être tout simplement pose.x, sa position originale, plus l'amplitude qu'on va renseigner dans l'inspecteur et qu'on a déjà renseigné d'ailleurs. Donc, je fais ça et je vais faire ça maintenant pour mes deux autres axes, c'est-à-dire le Y et le Z. Et évidemment, j'enlève cette parenthèse, cette, cette virgule, pardon, et... Voilà, je n'oublie pas de refermer pour avoir euh, le déplacement. Donc une fois que ça s'est fait, je la déplace par rapport à l'amplitude. Je lui ajoute en fait l'amplitude sur chaque axe. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un yield return. New, wait for seconde. On va attendre quelques secondes, et là, pas quelques secondes, quelques millièmes de seconde, et on va attendre 0,05 float. Vous pouvez tester avec vos valeurs, mais moi, ça, je trouve plutôt ça pas mal. Donc, j'ai ici fait le déplacement, en fait, de ma caméra. Euh, j'ai ajouté amplitude. Ce que je veux faire maintenant, c'est que ça fasse la même chose du côté opposé. Donc, je vais recopier exactement le même code, et dans la foulée, ça fait un yield, et je vais ici modifier ça en soustrayant amplitude de la position de départ, ce qui fait qu'elle va vraiment aller d'un point A à un point B régulièrement. Et euh, ça, bah, c'est parfait. Alors, ce que je ne dois pas oublier de faire maintenant, c'est au niveau de ma variable délai, de la décrémenter de 1, parce que sinon, bah, je suis dans une boucle infinie, ici, avec mon while délai. Et quand j'ai terminé, qu'est-ce que je fais bah, Je repasse ma position de caméra à la, la, la, la position de départ. Donc, cam.transform.position est égal à pause, tout simplement. On enregistre et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de lancer la coroutine. Donc, on va le faire dès le départ. Ici, on va faire un start coroutine et ici, euh, donc ça va s'appeler shake et on va lui passer, par exemple ici, euh, le délai. Euh, bah en fait, le délai, le délai, ça pourrait être la duration en fait. On va mettre duration. Voilà. J'aurais peut-être même dû. Euh, euh, alors, duration, j'ai mis où ici Ah, euh, oh, j'ai mis suration, donc ça ne peut pas fonctionner, voilà. Donc, duration. Voilà. On teste pour voir ce que ça donne au niveau d'Unity. Donc, je retourne, je laisse compiler. Évidemment, dans mon script, je vais avoir les variables sérialisées à remplacer, à renseigner, pardon. Euh, donc ici c'est déjà fait. Bah oui, non, je n'ai pas de nouvelles. En fait, j'ai ici l'amplitude et qu'on a les On va tester comme ça avec les valeurs par défaut. Donc j'appuie sur la barre d'espace. Et on peut voir que ça fonctionne. Alors le problème, c'est que je trouve qu'il y a trop d'amplitude. Alors là je peux retester, vous voyez j'ai plus l'explosion, il y a trop d'amplitude et euh, c'est pas terrible, je trouve au niveau de la durée, je vais mettre par exemple 5, et l'amplitude devrait être moindre, par exemple à 0,05. Mais euh, ça ne me va pas encore. Vous voyez que c'est déjà mieux. Mais euh, ce que j'aime pas, c'est que c'est trop trop trop régulier. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu d'aléatoire là-dedans. Je vais mettre ici plus. Euh, ici on va additionner, en fait on va même pas additionner, on va multiplier ça par random.range pour avoir quelque chose d'aléatoire et on va vraiment prendre des valeurs petites. 0.05 en minuscule et ici 0.05 en, euh, en minuscule, en minus et en max 0.05. Attention je n'oublie pas, c'est des flottes que je dois placer. Je vais faire ça ici sur chaque axe, ce qui me permettra d'avoir... En fait, à chaque fois, pas forcément le même mouvement, ce qui sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, hop, et ici aussi. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait New Vector 3, j'ai fait une erreur, il manque ici une parenthèse, c'est normal. Voilà, euh, et ici, qu'est-ce que c'est Alors, attendez, Random Range, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est ici qui manque une parenthèse, ici aussi. Voilà, et ici aussi, voilà, on est bon. Donc on va tester ça, mais le problème c'est que maintenant notre amplitude ne devrait euh, plus être bonne du tout. Parce que si on la laisse à 0,05, comme on multiplie par un nombre qui va être entre 0,5 et moins 0,5, bah, on va avoir pratiquement plus de déplacement. et que c'est très léger, on ne le voit plus. Donc on va devoir modifier l'amplitude, on va la passer par exemple à 2. Et si là on la passe à 2, on peut voir que c'est déjà nettement mieux. Donc on peut ici par exemple modifier le, le délai que je trouve encore un peu long, et l'amplitude on va la mettre par exemple à 3. Testons ça. Voilà, on a un effet ici, vous voyez, qui peut être assez sympa, qui est ici l'effet, alors la durée, je la trouve encore trop, je vais mettre 2, et euh, pourquoi pas 2, 2. Regardons ce que ça donne. Trop court, ouais, effectivement, donc on va mettre 3. 2 me semble bien pour... Euh, le... ouais, voilà, on peut voir que c'est pas mal. J'ai ici ça. Donc euh, voilà, on peut modifier l'amplitude, la mettre à 4 par exemple. Bon attention, pas des trop gros nombres non plus, parce qu'après on peut voir que... Voilà, mais euh, ici on a l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on a ici, euh, je vais mettre 2.5 voilà, pour affiner les choses, mais on a ici, vous voyez, un check screen, en fait, un check de l'écran. On secoue l'écran en fait pour donner l'illusion en fait, que, que l'explosion euh, bah, en fait, nous a euh, ça donne un peu un effet à votre explosion qui est quand même nettement plus intéressant. Si vous optez pour Cinemachine pour la gestion de votre caméra, ce script ne fonctionnera pas. Vous pouvez voir ici que j'ai installé une virtuelle caméra sur ma scène, j'ai fait mes réglages, et si on lance notre scène et qu'on appuie sur la barre d'espace, on a bien l'explosion, il n'y a aucune erreur de déclencher. Mais euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de shake. Alors pourquoi il n'y a pas de shake Tout simplement parce que mon script qui est ici, explosion, gère ça au niveau de la, virtua... de la main caméra, pardon. Cette main caméra maintenant vu qu'on est sous Cinemachine, elle a ici elle possède un Cinemachine Brain qui en fait va euh, déléguer je dirais la gestion de la caméra à ma virtuelle caméra qui est ici. Voilà euh, les choses qui vont euh, se passer de façon un peu vulgarisée. Alors si maintenant au niveau de la main caméra, je modifie par exemple la valeur de x ici qui est à moins 1 et d, si je le passe à 50, on peut voir que en fait quand je valide, ça revient. Donc je ne peux plus modifier le transform et c'est exactement ce que je fais avec mon script. Donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser de cette manière. Donc au niveau de la virtuelle caméra, on a une possibilité et vous allez voir que c'est encore plus simple de le faire et en plus d'une manière encore un peu plus fine et je dirais que l'effet sera encore mieux. Alors au niveau de votre virtual cinémachine, caméra, ici vous avez euh, les réglages habituels, mais vous avez aussi Noise. Et au niveau du Noise, vous pouvez choisir Basic Multi-Channel Si vous choisissez ça, on vous dit attention, il faut choisir le profil Noise. Donc dedans, vous en avez plusieurs. Et nous, ce qu'on va choisir, c'est 6D Shake. Shake, comme son nom l'indique, qui permet de faire un shake. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc si on lance notre scène maintenant, on peut voir qu'il y a un shake perpétuel. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, vous avez plusieurs profils. Je vous les propose vite fait. Mais vous pouvez voir que vous avez euh, ici euh, des mouvements qui peuvent être assez intéressants. Par exemple, pour un pour un personnage qui serait FPS ou autre. Enfin, ça peut être utilisé dans bien des cas. Et vous en avez plusieurs possibles. Vous voyez, qui sont déjà paramétrés. Voilà. Et euh, bah, ça peut être intéressant. Euh, nous, ce qui va nous intéresser, c'est... Le 6D et plus spécialement les valeurs qu'on a en dessous et l'amplitude gain et la fréquence gain. Alors vous pouvez voir que si je modifie l'amplitude, par exemple je la passe à 2, ça va un peu plus vite. Si je la passe à 5, pour avoir vraiment l'effet, on peut voir que là ça va beaucoup plus vite. Donc on pourrait déjà avoir un effet de shake comme ça, et je dirais pourquoi pas, à vous de voir. En fait vous pouvez faire réglage ici, parce que vous pouvez aussi modifier par exemple la Frequency 1 et la passer à 3. Vous pouvez voir que ça va beaucoup plus vite, et si je mets 5 et 3, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. En fait, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais par exemple ici, avec une amplitude gain à 5, on va tester avec ça. Si je la repasse à 0, on peut voir que plus rien ne se passe. Et c'est exactement ça qu'on va devoir faire. Alors ça n'a pas été pris ici euh, forcément en mémoire. Donc vérifiez bien ici que euh, vous avez bien les réglages qui ont été gardés parce que je les ai fait en mode play. Donc ici, je vais mettre amplitude gain 0 et je vais la passer à 5 dynamiquement avec mon code. Et ça, ça va être encore plus simple à faire. Alors on va le faire tout de suite. On va retourner au niveau de notre script et évidemment, on va garder nos variables, mais on va supprimer le contenu de notre IE numérateur parce que euh, ici, euh, bah, ça ne fonctionnera plus du tout de la même manière. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est créer ici un champ sérialisé pour récupérer la caméra. Avant, on l'a récupéré avec caméra main, mais là, étant donné que c'est une virtuelle caméra, on ne peut pas le faire. Donc, on va faire un, un import de nom using tout simplement cinémachine, pour pouvoir accéder au type cinémachine. Donc je vais créer euh, une variable qui va être dans un champ Serialize field pardon, Serialize field et qui va être de type cinémachine virtual, alors on va taper virtual, voilà, cinémachine virtual caméra et je vais l'appeler vcam, pour stocker ma virtual caméra. Donc ça, c'est assez simple. Alors l'amplitude, on a pu voir qu'on voulait la passer à 5 flottes, Donc on va la passer à 5 flottes. Et la durée, on va la raccourcir parce que là, on était en... On va dire qu'on avait un compteur de durée euh, bah, qui dépendait des frames. Donc ce n'était pas vraiment un temps. Ici, on va plutôt être en secondes. Donc on va mettre 2 secondes, ce qui sera largement assez. Euh, donc ensuite, on va garder notre start coroutine routine avec duration, qui est de float. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire bah, Au niveau du shake, ça va être beaucoup plus simple. En fait, on a maintenant accès à vcam qui est notre virtual camera, et on va faire un getCinemachineComponent, get ce n'est pas la même chose que d'habitude, là c'est component et là on va aller chercher CinemachineBasicMultichannelPerlane, c'est exactement ce qu'on avait besoin, et on va aller chercher la propriété euh, qui était amplitude, et elle s'appelle gain et on va dire qu'elle est égale tout simplement à notre variable amplitude. Donc ça, ça va la passer en fait à 5. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois en fait la repasser à 0 selon un laps de temps que j'ai défini. Et en fait, le laps de temps, il est simple. C'est ici mon, mon, adieu, mon, mon délai que je passe en parallèle. Donc je vais faire un yield. Return new wait for second. New wait, pardon, for second. Et on va attendre le temps du délai qu'on a passé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire dans la foulée ben, On va la repasser à 0. Tac. Et bien ça, ça va déjà être terminé et ça va déjà nous donner le résultat escompté donc on n'a rien oublié je ne pense pas on starte la cour ici check duration parfait donc on retourne ici au niveau de notre script on va aller voir maintenant pour renseigner la virtual caméra parce que ça il faudra la glisser dedans Donc explosion ça attend la vcam et euh, alors attention vous pouvez voir que l'amplitude et la duration ici n'ont pas été gardées voilà donc je vais mettre ici amplitude on avait dit 2 et 2 on va tester avec 2 et 2 je relance la scène, j'appuie sur la barre, et voilà. Et là, on peut voir que ça fonctionne, mais ma durée est trop longue. Je vais mettre 1 par exemple, et on va même mettre une amplitude de 3 par exemple. C'est pas mal, on a vraiment l'effet escompté. Alors, vous pouvez aussi modifier tout simplement la fréquence signe. Si par exemple, ici, je passe 20, on va tester. Étant donné qu'elle n'agit pas à 0, alors on peut voir que là, c'est bien pire, ça secoue dans tous les sens, c'est même un peu de trop. Donc on va mettre 10 par exemple. Alors on va passer en euh, full screen pour terminer cette vidéo et voir un petit peu ce que donne l'effet. Mais on a ici vraiment l'effet. Alors qui est un peu trop long encore. Donc je vais ici modifier ça à ouais, un peu trop long. Ouais, on va mettre 0.9 par exemple. Et l'amplitude, on va la passer à 1. Comme j'ai bousé la fréquence ici. Ça le fait, alors c'est pas terrible, moi je préfère quand il y a un peu plus d'amplitude, donc on va mettre 2, même 3 comme on avait fait tout à l'heure, on va exagérer les choses. Mais vous aurez compris que maintenant c'est du réglage, ici on a un shake screen comme vous pouvez le voir au moment où il y a l'explosion. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre, comme vous pouvez le voir avec Cinemachine.